quand on se connecte à son vrai bonheur personnel eh bien on est plus relié aux autres parce qu'on a plus de bienveillance pour soi euh, on se connaît mieux et du coup on a cette même bienveillance et cette même aussi envie d'action et de faire des choses avec les autres qui euh, qui s'ouvrent parce qu'on a moins peur du monde quoi. quand on est heureux en général on est beaucoup plus ouvert Shine me a day to stay.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 à rencontrer des gens qui toujours me ramènent aux essentiels. Sinon, j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment. On nous a donné l'argent dont on avait besoin, au moment où on en avait besoin. On ne roule pas sur l'or, mais l'association a grandi au rythme elle avait, auquel elle avait besoin de grandir. Donc ça, c'est déjà énorme. Il y a des gens qui nous rejoignent, qui nous rejoignent dans la Lab. Et euh, du coup, eux, ils viennent aussi avec leurs pattes, eux, avec leurs envies, leurs idées. Euh, du coup, il y a des projets qui naissent comme ça... Euh, et puis chacun prend possession de son projet et nous, on accompagne. Quoi. De vivre ça, de, de vivre Happy lab et aussi euh, les super bonnes relations qu'on a entre nous au sein c'est euh, ça donne plus de, de, de tonicité, de vivacité, euh, de joie à la vie. Je suis comblée d'avoir trouvé une aventure professionnelle qui euh, me donne du sens et euh, donne du sens à d'autres. Travailler doit être quelque chose qui donne autant que ce qu'on donne au travail. Du coup, on peut. Apilab, Lab, moi, ça fait des années, ça me nourrit et je le nourris, ça me nourrit. Et chacun dans l'association fait ça. Le jour où Apilab Lab ne te nourrit plus par, euh, par euh, la joie que ça peut t'apporter, de rencontrer, euh, de créer ces événements, de voir aussi euh, la gratitude des autres, et eh ben à ce moment-là, tu arrêtes et tu fais autre chose. On voudrait partir en tournée avec nos meilleurs intervenants, faire un spectacle interactif avec des vraies clés, justement. Parce que si notre but est de faire monter la France sur les podiums des pays les plus heureux au monde et que ça passe par chaque individu, bah plus on ira rencontrer de gens en France et plus ce sera possible. Donc la tournée, euh, on imagine Happy Lab et dans le pré, ce serait un grand festival euh, sur le bonheur, euh, plusieurs jours dans la, en pleine pampa. On cherche un lieu, un lieu euh, magique, un lieu qui déjà nous met en émerveillement quand on arrive. Pourquoi pas un magazine un jour euh, euh, Pourquoi pas un documentaire